Log numéro 1. Suite à un autre rendez-vous, mon psychologue m'a conseillé d'enregistrer des logs pour monitorer mon état de santé et surtout son évolution. Apparemment, je souffrais d'une condition rare, la désynchronisation émotionnelle. Il m'a dit qu'il était à moi seul de la surmonter et qu'aucun médicament ou qu'aucune aide extérieure me serait utile. Il a rajouté que la première désynchronisation émotionnelle arriverait demain. Je n'ai aucune idée de ce que c'est et je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ferai un log demain pour faire le résumé de la situation.